c'est de partir en Thaïlande en février, en ouais. trois semaines, et il fallait que je parle anglais. Donc euh, voilà, donc, mon objectif c'est ça. D'accord, super. Donc ton projet c'est de parler anglais parce que tu veux voyager. Oui, exactement, ça. Ouais. Super. Donc euh, aujourd'hui tu es dans la formation euh, marathon Anglais, Exactement. Donc du marathon des langues. Oui. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans cette formation en fait les, les fiches, déjà les fiches je les avais déjà eues avant, en avant-première. Ouais. Je que des... euh... Les fiches pédagogiques d'anglais, en fait, c'est ça Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, c'est très clair et tout ça. C'est pas comme à l'école, c'est en D'accord. Euh, même <rire> ça peut servir pour un adolescent et tout, et puis ça donne envie d'apprendre en fait. c'est ça qui m'a donné envie. Et après, j'ai participé au live de conférence. où J'expliquerais de quoi il faut apprendre et tout ça. Le système d'apprentissage, ouais. qui était totalement différent de des cours en général en fait. Ouais. Et euh, ça m'a donné envie. J'ai bien aimé euh, ta présentation et je me dis ben, pourquoi pas, autant se lancer. D'accord ok, donc tu avais un objectif, tu as vu que euh, moi je proposais euh, une méthode qui était un peu différente ouais. de l'école, ouais. qu'on sortait un peu du cadre et tu avais peut-être peur un peu de s'ennuyer dans un apprentissage classique. Ouais, ouais. ouais. Et donc ce qui t'a poussé, ce qui t'a poussé, en fait tu as vu les fiches, euh, les fiches pédagogiques, donc ça c'est des fiches euh, avec euh, un, coup, un petit cours synthétique oui. avec du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison et des exercices et le corriger. Et donc tu as trouvé que c'était assez, assez bien. Assez fait. et tout, ça. tout le monde, même moi, pour un débutant, c'est vraiment. En fait on reprend, tu reprends vraiment les, les basiques en fait, ouais. essentiels et puis aussi les, les phrases de secours euh, oui. et, tout ça. et euh, ça donne beaucoup de aussi de techniques et puis des applications aussi qui sont faciles à utiliser oui. et euh, non ça m'a donné vraiment envie euh, d'apprendre en fait ça m'a redonné goût à l'anglais ça t'a rena... redonné goût à l'anglais oui. alors ça c'est génial c'est super que tu dises ça parce que c'est vrai que généralement euh, on a on a souvent des idées reçues un peu sur l'anglais, où euh, oh, j'étais nulle à l'école, j'arrivais pas, enfin c'est... Les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, Alors, ça on me le dit tout le temps, ça c'est un très mauvais souvenir. C'est un très très mauvais souvenir. Et euh, tout le temps au collège, au lycée, on devait apprendre les verbes irréguliers, puis il fallait qu'on loupe euh, des mots. C'était frustrant quoi en fait. Ouais. Mon prof d'anglais ne me donnait pas forcément envie d'apprendre, même s'il était beau. Hein. <rire> Mais... Ça fait pas tout. Ça fait pas tout donc. en t'inscrivant à la formation, euh, donc tu m'as dit que tu voulais partir en Thaïlande oui. dans quelques mois. Oui. Et donc en t'inscrivant à la formation, euh, ça veut dire que tu penses être capable de pouvoir parler anglais. Euh... Bah déjà, j'ai fait euh, pas mal de progrès. Parce que... Déjà oui. Et bah, tu après, as commencé à combien de temps J'ai commencé en au septembre ou octobre, tu as commencé à lancer cette formation. Ouais. Et depuis, oui, j'ai un euh, vocabulaire. J'ai ouais. voilà, plus de vocabulaire. D'accord. Et euh, je suis beaucoup plus à l'aise. Tu es à l'aise, donc tu oses, tu oses parler. Je parler. Tu oses parler. D'ailleurs, et je crois que tu as une petite anecdote où oui. euh, tu as parlé pendant 10 minutes, c'est ça, je crois, oui. déjà Oui, je me suis fait une copine. Tu t'es fait une copine, donc une partenaire de langue, une comme on partenaire. A a langue. Bizarrement, en plus, moi, j'habite bah, dans 94, j'ai choisi Laurent. En général, c'est sur Paris qu'on rencontre des touristes ou autre, tout ça. Et elle, elle m'a interpellée en sortant de la gare de chez moi. D'accord. Elle m'a dit, « ouais, Do you speak English ?» oula oh j'ai pas le choix faut que je réponde est l'étage oh yes c'est une japonaise donc ils sont trop contents et oui. tout. Je fais, bon faut se calme et elle m'a commencé à me parler de noël qu'est ce que je pensais de noël j'ai fait oula j'ai essayé de parler et bizarrement en fait la... elle était accompagnée d'un jeune homme qui parlait anglais aussi m'a laissé me débrouiller tout seul essayer de trouver mes mots en anglais pour au final parler en français j'ai fait ben d'accord donc, après, elle essaie de traduire quelques mots. Et puis en même temps, moi aussi, je voulais lui parler. Je voulais lui montrer que j'arrivais à parler. Ouais. Et euh, on a changé notre mot au téléphone. Génial. Et on se parle euh, sur WhatsApp, ce qui est plus facile. Allez. Donc, l'univers t'a envoyé un signe de l'univers. Tu dois oui, parler anglais. Je me suis dit, c'est un signe et tout. Parce qu'en plus, je me suis dit qu'il fallait que je m'inscrive soit sur. Euh, mais je suis sur euh, Tandem. Ouais. Donc Tandem, juste pour précision, c'est une application pour trouver des partenaires de ouais. langue. Donc en euh, chat, ouais. mais tu peux en plus faire des petits messages audio. Donc euh, tu peux parler de manière asynchrone, donc en décalage. Et ça, c'est vraiment génial. Je la conseille vraiment. Et euh, franchement, ça t'a permis de, de pratiquer un petit peu. Euh, à l'écrit, voilà. À, à prix, prix, Et ouais. j'ai jamais eu passé le cap de faire une vidéo ou quoi que ce soit. Pourtant, ouais. je parle avec une jeune femme euh, qui est super, euh, qui a les mêmes passions ouais. que moi. Hein, ouais. Que ce soit le crochet, la cuisine, mmh. et, mmh. et j'en passe. J'ai jamais franchi le, le cap de, de parler avec elle. Elle m'a juste fait un message vocal. Ouais. Elle a osé me faire un message vocal en elle français. Elle a osé. Et moi j'ai pas du tout réussi à le faire en anglais. Mais tu vas bientôt le faire. Oui. Elle m'a dit oui, elle m'a dit oui, vous êtes témoin, elle m'a dit oui, elle va le faire, elle a été capable de parler 10 minutes avec une japonaise en anglais, ouais. c'est génial, après combien de mois d'apprentissage de l'anglais Un mois après seulement fou. un mois et demi, enfin moi je trouve ça incroyable, c'est génial, génial de passer ce cas. Un... j'aurais dit non non... Euh... Donc, sans l'information, tu aurais... aurais. dit non. Spontanément, tu aurais répondu non. Oui, voilà, j'aurais dit non, j'aurais dit. laisser euh... tranquille, j'aurais parti en fait. Ok, ouais, voilà, parce que c'est la peur qui t'aurait voilà, un peu bloqué. C'est la peur que. Même je regarde des, des séries en vidéo sous-titrée. Ouais. Chose que je ne faisais pas avant. Ouais. Donc, il faut que j'essaye sans le sous-titrage. Mmh. Mais euh, voilà, j'essaye... En fait, la règle d'or que tu as mis en place, c'est qu'il ouais. faut le faire tous les jours. Ouais. Même 5 minutes, il faut le faire. Être régulier. Ouais, ouais. être régulier. Et je le fais. C'est ça, bien. en fait. T'appliques. Mais s'il n'y avait pas la formation, je pense que j'aurais pas continué comme ça. Je m'accroche à ça. En plus, à la communauté Et la promotion que nous avons, elle est top. Elle est super, c'est hyper dynamique parce qu'en fait on a un groupe privé où on a toutes les élèves, enfin je dis toutes parce qu'on est une majorité de filles, <rire> mais, euh, mais on est déjà un groupe euh, hyper, enfin vous êtes hein. un groupe hyper motivé qui se motive et en fait, en plus il y a des défis à relever, ouais. donc par exemple euh, faire des petites vidéos en anglais, se filmer, passer le cap en fait pour justement oser et ça c'est ce qui a permis donc à Fabienne de passer le cap en vrai <rire> et en plus tout le monde se soutient, c'est vraiment un groupe bienveillant, enfin moi ouais. je trouve que c'est génial et magnifique de vous voir. Ça, Bonne entente, on s'entend bien et tout, ça. Ça. et tout le euh... monde se met des petits commentaires, se soutient mmh. et ça, ça aide vraiment je pense l'émulation du groupe à euh, bah, tenir sur la durée, à être motivé, à avancer et euh, mmh. je pense que c'est vraiment, euh, enfin, c'est hyper puissant quoi. Ouais, c'est génial, moi je, franchement je suis contente d'être tombée dans ce groupe Il n'y a pas de formation comme ça euh, innovante. Ouais Non, moi, franchement là, tout ce que j'ai vu c'est marathon des en plus c'est un marathon. C'est le marathon, c'est ça, c'est le marathon des langues. C'est ça, parce que c'est... Apprendre une langue, c'est pas un sprint. C'est une course, c'est un marathon, c'est une course qui se prépare, ouais. qui est par étapes. Il y a des étapes de la peur, il y a des, des, des difficultés, il y en a, ça c'est clair. Mais euh, l'idée c'est de les faire sauter au fur et à mesure de la formation et de faire péter des obstacles. Et quand il y a un obstacle, de passer au-dessus Et de ne pas rester bloqué, non je vais pas, je le ferai plus tard. Non, on fonce dedans et, euh, et ben, on obtient des résultats. Exactement, ça. franchement oui. Et je suis contente parce que j'ai ouais. un peu plus de vocabulaire. Je ouais. me sens un peu plus à l'aise, même quand je vois mes oui. collègues, je leur dis oui, j'ai un cadeau pour toi, mais je leur dis en, en anglais, donc ouais. I have a gift for you. Okay. Ah, oui. Et puis ils me répondent en anglais, je fais oh non, non, non, non, faut pas qu'ils me répondent en C'est bon, s'arrête là. <rire> j'ai trois enfants, C'est assez compliqué, mais si on prend le temps de faire un, un planning et tout ça, on se dit voilà, tel voilà. jour vous faites ça et je le fais. Donc je mets mon casque, je fais mon 2, 3, quatre leçons pour ça dure. Ouais. Elles sont vraiment court. ouais Mais après, à plusieurs plus, je pense qu'elles vont être un peu plus euh, exactement J'ai mon, mon cahier ou je note. Malgré que tu n'aies pas le temps, euh, tu trouves quand même le temps de le faire parce que tu optimises ton temps. Tu, ouais. tu, tu, tu le fais quand en fait, l'anglais Donc, je le fais tous les cinq minutes. Donc, le matin, je prends mon café, Ouais. je fais mon lit, mm -hmm. l'application. Euh, ensuite, dans les transports, je sors mes fiches ouais. de, de, pédagogiques et tout pour pouvoir faire les petits exercices et tout ça. Mm -hmm. Et après, les autres jours, ben, je regarde toutes les vidéos possibles euh, pour m'imprégner et tout ça. Enfin, D'accord. Voilà. Donc, tu trouves le temps de le faire malgré oui. que tu n'aies pas le temps, tu as trois enfants. Ouais. Donc, euh, je pense faut, que tu as une vie. Euh... <rire> c'est chargé, il <rire> si faut, ouais. faut prendre le temps. Donc, dès qu'on se réveille le matin, c'est vraiment... Euh, une application, faire un exercice. Ouais. Donc, même si t'as as 5 minutes, si... tu m'exploites tes 5 oui, minutes. Voilà, Même quand je suis au travail aussi, quand je. Tu sais, tu avais dit oui, d'en dans... prendre le temps. Ouais. On t'expliquait euh, de noter. Euh la chronologie de notre journée ouais, et même ça. dans la queue pendant qu'on est à la queue à la cantine et tout ça ouais. et c'est vrai que c'est pas évident des fois parce qu'il y a toujours des collègues qui viennent nous parler et tout ça et euh, arrêtez de me parler je fais de l'anglais j'ai fait juste un regard pour leur faire comprendre que là je suis pas disponible à parler en fait je suis en train je de suis faire, occupée. refaire mon, mon anglais donc euh, voilà Donc ils comprennent à peu près euh, plus ou moins et ça je vais les à tout le monde de euh, super et... Donc là tu, tous les jours tu t'épanouis en anglais, tu progresses. Et là euh, tu m'as dit, tu m'as raconté une petite anecdote. Tu as rencontré une euh, japonaise, c'est ça oui. Ou enfin c'est elle qui t'a rencontré. Et t'as parlé genre 10 minutes en 10 minutes, oui. Après seulement combien de temps d'anglais Un mois et demi. Un mois et demi. Donc t'as fait un mois et demi d'anglais en suivant la formation, t'as appliqué tous les conseils de la formation et au bout d'un mois et demi. T'as réussi à parler T'as oui. osé parler J'ai osé parler, alors qu'avant j'aurais pas, pas, pas voulu parler tout Tu lui aurais bon. dit ah, non, non... Euh... Non, non, c'est bon, euh... non, non, speaking English... Euh... Ouais, voilà. parce que t'avais peur de euh... avais avais peur, peur de, de, me lancer, de me lancer, de ne pas savoir prononcer, ouais. de ne pas savoir échanger après. D'accord. Euh, à l'écrit, encore, ça, serait, ça aurait mieux passé. Mais à l'oral ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Parce qu'il faut chercher ses mots, il faut avoir un peu plus de vocabulaire et tout. C'est vrai que ça bon ça a été dans une vie. Allez, Donc, elle était super contente et depuis, ben, on communique via WhatsApp. Ouais, et, super. Euh, à l'écrit, ça va. Franchement, de toute façon, on m'a dit que je... ça va, vous me voyez bien. Bah ben oui, bien sûr. À partir du moment où tu oses, en fait, où tu fais sauter cette barre de pudeur, ouais. ben, finalement, si tu as besoin de communiquer, tu y arrives. Même si c'est pas parfait et tu ne peux pas être parfait tout de suite, c'est normal. Et, euh... Mais le principal, c'est d'oser. Oui. Et, euh... et tu vas pratiquer et tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et en fait, ouais, c'est grâce à Marathon des hein, je ne l'aurais pas fait du tout et puis faire la formation aussi euh, aide beaucoup parce qu'on ouais. a un groupe fermé Facebook, on peut parler, on peut échanger, on peut parler de nos anecdotes et tout ça. Ouais. Euh, toi, tu es souvent présente. Et euh, dès qu'on met un commentaire, tu es là, tu nous encourages et tout. Bon, des fois, un peu t'es sadique, mais <rire> ça, c'est trop mal dire. C'est pour votre bien. Voilà. Je vous donne des défis. Euh... Dans le bon sens des... Voilà. Bah oui, <rire> on voit les résultats, d'ailleurs. je suis là, donc... Mais euh, tu tiens, es là. <rire> je tiens. Moi, je... Enfin, je suis content. Super. Et donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait... Euh, qui qui aujourd'hui hésite à passer le cap, je à tu aller. Tu lui dis d'y aller, quoi. Il faut y aller. Parce que <rire> now, now, est là. Non. non Parce que... Je crois que vous ne trouverez pas une formation comme ça, enfin, moi je, je suis persuadée. C'est la formation la plus euh, vraie, c'est-à-dire ouais. En fait elle est enrichissante dans le sens où on a de bons exemples, on montre qu'on peut apprendre l'anglais sans être dans des cadres scolaires. Ouais. Voilà, c'est pas scolaire, c'est vraiment à son rythme. D'accord. À partir du moment où on se met 5 minutes par jour, on essaie de s'organiser et il n'y a pas de pression. Ouais. Il n'y a pas de pression. C'est à ton que, rythme, voilà, son... c'est ta routine, c est, c est vrai, en fait c'est pas imposé c'est pas imposé c'est ça parce que moi j'ai trois enfants et euh, c'est vrai que je me dis mais à quel moment j'aurai le temps en fait j'ai pas de pression je suis c'est ça oui. et finalement tu arrives à, arrive. à le faire tous les ouais. jours. Et combien de temps en moyenne par jour Si tu cumules avec les temps optimisés dans les 30, 30 par minutes par jour ouais. 30 minutes par jour. C'est génial. Franchement, ça me va. Et, donc et des fois mmh. où j'ai envie de faire un peu plus, je reste le week-end par exemple, quand ouais. l'enfant, le les qui dort et tout. Allez, je me mets une heure et tout ça. Wow. Il <rire> y a aussi les, les séries qui, qui aident beaucoup de euh, euh, Non, non, mais j'ai pris goût à l'anglais. La... Mais t'as repris goût à l'anglais J'ai <rire> repris goût à l'anglais. Parce que... bon, c'était. Ouais, wow. t'étais hermétique, t'avais... Tu te sentais comment par rapport à l'anglais tu, te... tu te sentais gêné Gêné de ne pas comprendre Ouais, ça m'embêtait en fait, j'étais frustrée, frustrée. Parce qu'il y a ouais. des jeux vidéo que j'aime un jeu vidéo que j'aimais qui s'appelle Les Sims. Oui, pas oui, sûr. Et dès qu'il y a des... Je sais pas comment on appelle ça, c'est des lives sur Xbox, des ouais. nouveaux jeux. Et moi, je ne peux pas y assister ou me regarder parce que je ne comprends. J'ai demandé à mon compagnon de me, de, de me traduire ouais. ce qu'ils disent et tout ça C'est assez frustrant, donc des fois je me laissais tomber Mais j'étais en colère quoi ouais, Maintenant j'assiste ça, des lives je comprends. Wow. Je suis contente. High five pour ça. Ouais, Génial. Bonjour. Bravo. Je suis contente et euh, j'arrive à lire euh, un peu et je suis encore plus contente. Parce qu'en euh... plus tu vois tes progrès, arrives ouais, à mesurer je, tes progrès grâce à sens ça. je suis beaucoup plus à l'aise et puis ouais. euh, je prends plus de plaisir, plus de goût à, à pouvoir faire et puis de plus dépendre de quelqu'un pour me traduire en fait. C'est euh, ça. D'être indépendante, d'être libre en fait. C'est ça le mot, d'être libre de faire ce que tu veux, de, de lire ce que tu veux. Mais de de... Veux et de... Ouais à l'aise quoi donc oui, euh, ouais, ouais, c'est moi je bien je trouve que <rire> je trouvais pas d'autres formations comme ça qui est pas qui rentre pas dans... pas que ça rentre dans scolaire c'est ça Mais ouais en fait c'est comme pour les enfants mmh. Pour leur donner la vue d'apprendre faut, euh, faut faire ce, ce, ce ce midi, formes, voilà, sous ouais. une autre forme voilà une autre forme faut prendre plaisir faut prendre plaisir et tout ouais. ça apprendre en s'amusant exactement voilà. c'est exactement ça. ça et euh, non c'est top moi j'ai j'ai pas hésité à ce instant j'ai pris ma carte bleue j'ai fait <rire> Chérie, je je me faire un l'eau et je regrette pas. C'est vrai que tu m'as dit, je me souviens, pour l'anecdote, oh, je vais me faire tuer par mon mari oui, oui, passé, je crois que je vais me faire tuer. Bon, je ne vais pas le dire tout de suite, il a entendu mais à moitié. Donc... Et maintenant, en fait, ce qu'il me dit, c'est que... il me félicite. Il Parce te il... félicite, oui, wow. Il m'a dit que l'accent, c'est pas encore ça. Tu ouais. ne t'inquiète pas, ça, ça, ça va s'améliorer, bien sûr. Et je lui dis, par contre, il m'a dit que j'ai fait beaucoup de progrès, j'ai un peu plus de vocabulaire. Yes, et tu parles surtout Je pars. Surtout. Tu pars après seulement un mois et demi, c'est incroyable. Je vais voir mes collègues et tout. Le monde. Yes. Là j'ai posé euh, avec la jeune femme qui s'appelle Lucie, qui est vraiment adorable. Mm -hmm. Franchement je suis contente. Et là pour partir en Thaïlande, bah, je serai au top. Waouh, en plus tu vas partir en Thaïlande, donc tu vas. Tu vas pouvoir parler anglais ouais, avec qui tu veux, tu vas pouvoir comprendre la culture, tu vas pouvoir t'imprégner de, ouais. bah, de la culture, des gens. Oui, parce qu'en plus j'ai appris quelques mots aussi en Thaï. Wow. Et c'est que <rire> le Thaï il faut l'apprendre tous les jours, après, sinon on oublie un peu. Près. Comme toutes les langues. Donc euh, j'essaye euh, de faire. Ma priorité c'est l'anglais, parce que tout le monde m'a dit que faut... c'est l'anglais, c'est universel. C est, c est... Je me suis dit il y a aussi le Thaï, parce que mm -hmm. les, les Thaïlandais ils aiment bien euh, quand on parle en langue. Ouais. Je suis dire bonjour en taille. Ça m'a dit Super <rire> Mais c'est bien parce que c'est vrai que le fait de faire l'effort, de parler oui. la langue d'une personne étrangère, quand tu vas dans ton pays, ben, ça ouvre tout de suite des portes, ouais. tu se dit waouh, il fait ouais. l'effort. En plus, c'est pas commun d'avoir quelqu'un qui fait en euh, taille. Euh, enfin, euh, non, c'est plusieurs intonations et tout ça. En plus, toi, t'es polygogue, donc tu dois savoir. Mais <rire> mais franchement, chapeau aussi pour le russe. <rire> non, euh, on m'a dit que c'était pas trop difficile, mais je dis moi, non, je, je suis pas encore prête. Pas encore là. Ouais. C'est chaque chose en son temps. On donc, commence par Déjà, l'anglais, c'est vraiment. Euh, je suis contente d'avoir trouvé cette idée. Génial. Euh, bah écoute, je suis ravie. <rire> je suis contente de voir à ton sourire. On voit qu'elle est complètement épanouie, ah, que ben, l'anglais le plaisir. Franchement, c'est. Je suis contente du matin, je vais faire de l'anglais. J'ai fait de l'anglais, en fait, c'est vraiment dans ta vie, ça fait partie de ta vie. C'est présenté et tout. Des fois, je ne réponds pas au téléphone sinon, je suis occupée. Je fais de l'anglais, ouais. J'ai repris goût. C'est le mot en fait, je dis j'ai repris goût à l'anglais. Même mon Instagram, des fois, je parle en français et anglais. Voilà, tu prends chaque opportunité dans ta vie. En fait, tu as mis de l'anglais dans ta vie et non l'inverse. Tu pas comment dire c'est pas le carton en anglais c'est pas le truc complètement ou, toi, ouais, ou non, tu te mets au bureau ouais, euh, non ouais, c'est euh... non c'est vraiment parce que le okay. euh, l'amusement et tout ça et, et je, euh, voilà c'est à son rythme quoi ouais, c'est ouais. euh, c'est bien et bah super merci pour cette euh, interview pour cette conversation hyper euh, intéressante et donc euh, voilà c'était Fabienne donc euh, c'est l'une des pionnières de la formation et bon euh, voilà je suis une abasté. merci beaucoup <rire> merci. merci à toi